un joueur de football arrive comme de nombreux autres pour se préparer dans les vestiaires du stade. Deux fois par semaine, le mardi et vendredi, de 17h30 à 19h15, les U13 se retrouvent et chaussent leurs crampons pour taper collectivement dans le ballon. Ces enfants nés entre 2002 et 2003 s'entraînent à la Davray pour ensuite appliquer pendant le week-end, ce que leurs entraîneurs leur ont expliqué durant les séances. Donc euh, Romain Cahier, j'ai 23 ans, donc, euh, je suis aujourd'hui responsable de la catégorie U13. Merci. Donc moi, je m'appelle Julien, euh, j'ai 24 ans, c'est ma première année au sein du club Anseny, et du coup je suis éducateur pour la catégorie U13. <applaudissements> Hugo Rimbert, euh, 18 ans, euh, je, depuis deux ans je suis éducateur euh, en U13 euh, au Racing Club d'Anseny. Euh, C'est ma quatrième année en tant qu'éducateur puisque je suis déjà aussi passé par, par la catégorie 8, 9 et Udition. Premièrement, on essaye d'inculquer de, des, des valeurs euh, au niveau euh, des valeurs éducatives. Notamment au niveau du respect, respect de, de l'arbitrage, respect de l'équipe adverse, respect aussi de l'éducateur et des dirigeants, donc respecter aussi ses camarades. Tout ce que moi je peux savoir du football, on le retransmettre aux jeunes actuels et qui eux peut-être le retransmettront plus tard. Bah, euh, D'abord, euh, mes connaissances footballistiques, tout ce qui est tactique, technique, stratégie, tout ça. Euh, les valeurs aussi, comme le respect. Euh, engagement, combativité, euh, tout ça On met aussi des règles de vie, comment euh, vivre en communauté on, on essaie de leur inculquer pour euh, après quand ils vont grandir une hygiène de vie, de vie et des valeurs éducatives Donc aujourd'hui je dispose de 23 joueurs donc vu qu'on a trois éducateurs en place euh, ça permet de de séparer les groupes donc je fais des groupes de, de niveau. Oh là je suis prêt. Hop et là, j'attaque, d'accord Et je fonctionne. Euh à chaque fois avec un jeu, une situation, un exercice, et je suis toujours par un jeu. Allez, viens de y aller Hé, Lucas, allez, bonhomme Vas-y, vas-y, vas-y vas Regarde, vas vas okay, va, vas vers, reculez je Vous avez un poste Oui, ça va, c'est chier J'aime beaucoup faire du jeu, donc aujourd'hui je propose à mes maîtresse beaucoup de jeux. Notamment parce que dans les jeux, on va travailler la passe, on va travailler le contrôle, et aussi la conduite de balles, etc, les déplacements. Bon À côté, on fonctionne aussi avec des, des exercices, des situations pour euh, apprendre les bases. Bien joué, santé C'est surtout un plaisir de partager mes connaissances et mon savoir-faire. Et puis, bon, bah, quand c'est des enfants, c'est toujours plus sympa, plus joyeux. Bah, Là, voilà, comme cette année, il y a une super ambiance, et... C'est vraiment très agréable. Et c'est vrai que moi c'est la chose la, la plus importante que j'ai pu remarquer cette année, c'est que l'ambiance euh, de aussi bien en dehors avec les enfants euh, est, est géniale, mais elle est aussi géniale avec les parents. Euh. Donc c'est vrai que pouvoir euh, être éducateur c'est un peu en lien avec ce que je veux faire plus tard. Donc euh, moi c'est être professeur de, de, de PS. Ça peut être que bénéfique pour, pour mon futur quoi. Et puis j'aime ça et c'est un plaisir de tous les week-ends de venir encadrer ces jeunes. C'est la troisième année que je suis éducateur et je me suis découvert dans ce métier. Et aujourd'hui j'aimerais devenir entraîneur, pourquoi pas passer notamment passer le BE, pourquoi pas ensuite un BE2 et me spécialiser dans la préparation physique. Donc pour le moment je passe mes d'entraîneur, mais chaque chose en son temps. C'est mon collègue Romain qui, qui aime bien mettre des citations à chaque match et euh, sa petite phrase préférée, on joue comme on s'entraîne. Ce que vous faites aujourd'hui, vous reproduirez demain. Ça se voit, parce que vendredi on fait une bonne séance et bah, le samedi généralement on fait un très bon match derrière. On a le ballon, on fait quoi On s'écarte. On s'écarte, on a le ballon On s'écarte. On euh, n'a pas récarte. le ballon On resserre. On resserre, ok. Prenez du plaisir, faites vous plaisir. qui va arriver plus tard, puis après il y a le championnat où, où, et la coupe, on est encore engagé en coupe, où là il faut d'aller le plus loin possible et puis au championnat de, de finir le mieux possible euh, au niveau du classement et au niveau du comportement aussi euh, sportif et extra-sportif. Euh, je m'appelle Thomas Le Lepetit. Jean-Watt Benège. Alexandre Durot. Euh, Mathieu Lebon. Pierre Bieto. Je suis gardien. Défenseur au milieu défensif, milieu gauche ou attaquant. Euh, défenseur. Euh, Gardien de but. Ouais. <rire> je fais du foot euh, pour euh, m'amuser, euh, mais aussi euh, voir des amis, prendre du plaisir. Parce que j'aime ça, et ça me plaît. Bah le loisir et puis m'amuser avec mes copains. Bah, j'aime venir pour progresser et en plus euh, je vois des personnes que je vois pas au collège. Bah j'aime bien la compétition, gagner. Pas de tournoi puis euh, comme j'ai dit pour, pour prendre le plaisir. Bah, la compétition, le plaisir. Pour progresser et euh, bah, espérer faire quelque chose à la fin. Il faut demander au coach. Bah, au début de l'année, je n'avais pas appris à faire tout ce que je fais maintenant. Bah, exemple pour les courses et tout ça. Les frappes et des rendues. Je sais pas. Il faut demander au coach. Bah, <rire> Ces mini tango ont encore de la route avant de rejoindre leurs aînés sur le grand carré vert de la Davray. Mais une belle génération de footeux et une équipe est en train de se créer. Les U13 deviendront grands.